Bonjour Son, bonjour Wafa, Bienvenue. Bonjour. Alors on va aller visiter ton installation qui se trouve à l'université. qui est au bout de cette rue en fait, c'est tout droit. C'est assez loin mais c'est tout droit. Voilà, alors ici il y a l'office du tourisme du moyen euh, Sur la place Moya il y a le musée d'art moderne, qui est le plus grand musée de l'île. Donc il fait 48 mètres. Il y a la reproduction en ce moment de mon exposition en Corée. Euh, qui est fini mais qui continue sur Second Life. Et de l'office du tourisme, on peut se téléporter à plein d'endroits. On peut se téléporter à la chapelle, à la reproduction de la chapelle de Clans, la reproduction de mon expo à Cannes à la Et Donc on va avancer jusqu'à l'université où ça, se ça trouve ton installation. D'accord. Et ça tombe bien, c'est tout droit. Ça tombe bien. Voilà, on y va, c'est parti. On aurait bien pris la voiture, mais avec ton avatar en forme de sirène, il peut pas rentrer dans la voiture. Quand il est assis, ça fait plaisir. Mais à pied, c'est aussi bien, on voit mieux le, le paysage. Voilà, là, on va traverser le pont. Si tu as une mauvaise connexion, il faut faire attention parce qu'on change de cerveau. Alors là, on a le camion de Raymond Roussel qui est la reproduction du camion d'un écrivain français qui s'appelle Raymond Roussel. Là, on passe vers une partie de l'île qui est entièrement en dessin. Voilà, ici on passe à la partie qui présente mon travail en Asie. C'est la grande ville, c'est la cité, Moya City. Et de l'autre côté, on a le territoire des rebelles et les personnages en 2D qui protestent contre le, la 3D, contre l'omniprésence la, de l'avatar. Et on va arriver à l'université du Moyaland. Et donc dans le laboratoire de l'université, laboratoire temporaire, il y a l'installation de Vafa Burké. Voilà, alors on va arriver à ton installation. Voilà, j'ai reçu la note, la note explicative de l'installation. Voilà, j'approche pour pouvoir entendre. Voilà, je suis là parce que j'entendais plus la visite. Euh, cette installation a servi comme dispositif artistique spécifique qui permet à la participation du public incarné dans des personnages virtuels ou avatars. C'est -ce se fait par téléportation. L'internaute trouve son avatar normalement devant cette porte. On peut J'arrive. J'entre alors. vais, Toc. Donc on peut passer par là, on voit des... Euh, des flyers, c'est des images des textures des portes tunisiennes, des ah. Saïd. Devant nous, ici, euh, symbolise les écrans des ordinateurs, la salité du monde virtuel, les portes comme du monde parallèle. Euh, en effet, c est, c est leur appellation comme seconde vie seconde life. Euh, c'est une manière d'habiter sur le portes, net avec des euh, photomontages des portes tunisiennes, des portes de la même source de ma ville. Il nous restait un valeur de portes pivotantes comme identifiant des internautes dans les territoires virtuels. C'était un concept que j'ai conclu à partir de la, de la conférence de Michel Serres. Il disait qu'on qu a changé d'adresse, qu'on a changé d'adresse de, de, de, de, de, de, postale, on a passé on est passé vers les adresses e-mail. Moi, j'ajoute, euh, on, on est passé vers des adresses et les portes de chaque internaute qui se connaît sur Second Life, parce que quand on a le compte sur Second Life, on est reconnu par notre adresse IP.